you mm -hmm. Alors, nous allons passer euh, à l'atelier. Et pour cela, nous allons accueillir donc, euh, deux chercheurs qui ont la gentillesse de nous avoir rejoints aujourd'hui. Euh, donc, c'est cet atelier euh, intitulé Imaginaire en circulation dans le monde francophone avec une dimension comparative. Donc, va être euh, animé par Christian Agbobli et Manuel Zaklave. Alors, je pense que c'est. Euh, Christian qui va, qui va commencer. Donc je vais vous présenter Christian. Il est professeur titulaire et vice-recteur de la recherche à la création et à la diffusion de l'Université du Québec à Montréal, co-titulaire de la chaire UNESCO en communication et technologie pour le développement et co-fondateur du groupe d'études et de recherche axé sur la communication internationale et interculturelle, dont il fut le directeur pendant dix ans. Christian Agbobli s'intéresse à la communication internationale et interculturelle sous ses diverses formes. Il a réalisé des recherches financées notamment par le ministère des Relations internationales et de la francophonie du Québec, le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada et l'Organisation internationale de la francophonie. Il va aujourd'hui nous faire part de deux recherches. Et questionner les imaginaires en circulation par rapport au concept d'impérialisme culturel qui font qu fut longtemps en vogue. Alors, je vous remercie pour la présentation et j'en profite pour vous dire combien je suis heureux d'être de retour à Bordeaux depuis ça fait quelques années que je ne suis pas venu. Je tiens à remercier Alain. Uh, Kihindo de l'invitation, ainsi que uh, Franco uh, Mea pour cette belle initiative autour uh, des impacts sociaux de l'intelligence artificielle parce qu'il s'agit effectivement uh, d'un enjeu, d'une préoccupation qui uh, nous uh, réunit, notamment chercheurs en sciences uh, humaines et sociales et uh, en ce qui me concerne, bah, ce qui uh, importe, c'est de vous apporter un peu un regard uh, euh, plutôt des sciences de la communication autour de cette euh, euh, question des imaginaires euh, en circulation euh, dans la euh, dans la francophonie et peut-être euh, très rapidement euh, euh, mon, mon intervention va se faire en en, en trois ou quatre moments si euh, je peux dire les choses ainsi premier moment euh, pour planter le décor c'est entre autres euh, se référer à ces fameuses sciences de, de, de, de la communication et de leur périmètre. On a parlé de design tantôt, on a parlé euh, de sciences de langage. En sciences de la communication, on a surtout euh, mis l'accent sur euh, l'influence des médias. Au départ, c'était le fameux modèle stimulus-réponse, où on pensait qu'il y avait une influence euh, directe de, de, des médias sur les, les, les individus. Et euh, le développement des médias, particulièrement l'avènement de la télévision, a été euh, un temps fort de la construction de l'identité culturelle. Et tranquillement, cette question de l'influence euh, des médias a été supplantée par une façon euh, de voir cette influence de manière euh, limitée, par les effets limités euh, des médias, avec euh, entre autres l'école de Columbia qui... Euh, a surtout mis l'accent sur le rôle important des leaders d'opinion et on a abordé aussi plus largement la question de la réception dans les sciences de la communication. Certes, on abordait la question des médias, mais tranquillement, en sciences de la communication, mais internet et puis les industries de la culture, de la ont été mis de l'avant. À côté des sens de, de de de la communication, il y a, pour comprendre toute la question de, des images en circulation, il faut aussi comprendre un autre concept qui est celui de la mondialisation, euh, un concept euh, euh, important qui va nous guider pour mieux saisir euh, le, le, le, les images en circulation dans le mode dans le monde francophone. Euh, la mondialisation pour une collègue peut-être que vous connaissez, qui, est, qui a longtemps officier ici à, à, à bordeaux de marie loland qui nous dit que la mondialisation représente euh, aussi en principe le libre-échange, la libre circulation des biens des personnes, la liberté d'expression. Et là, cette... Euh, euh, on oui. ah, non, non, non, je suis désolé, je suis désolé Christian, j'ai lu en silencieux et puis ça continue. Alors, donc on voit que euh, la, la, la mondialisation dans, dans, les différents, dans ces différentes déclinaisons euh, est surtout prise sous l'angle euh, de, de, de, de sa dimension culturelle, alors qu'il euh, y a eu, au début des années 2000, le débat entre la mondialisation et la globalisation, lequel débat n'existe plus euh, euh, aujourd'hui, même si euh, euh, globalement on considère que la mondialisation, il y a cette dimension culturelle, et la globalisation a un volet beaucoup plus euh, économique. Et dans ce volet euh, économique de la globalisation slash mondialisation, il y a toujours ce rapport entre le local et euh, le, euh, le global. Et dans cette interaction, dans cette tension entre le global et le local, ben, apparaît euh, d'une certaine façon, euh, je dirais, euh, le, le concept de Mediascape qui a été euh, développé par Arjun Appadurai. Et euh, Arjun Appadurai, pour, euh, je vais vous lire un peu sa définition euh, des Mediascape, euh, euh, ce sont à la fois la distribution des moyens électroniques de produire et de disséminer de l'information, euh, désormais accessible à un nombre croissant d'intérêts publics et privés à travers le monde, et les images du monde créées par euh, ces médias. Et ces images donc qui sont créées peuvent connaître des altérations très diverses en fonction de leur mode et de leur public, local, national, transnational, ou des intérêts de ceux qui les possèdent ou les contrôlent. Donc avec les médiascapes, au fond, il y a des paysages qui sont... Euh, construit, et ces paysages sont constitués de mondes imaginés. Et ces mondes imaginés, eh bien, euh, ont soit une localisation géographique ou traversent euh, l'ensemble de la planète. Euh, pour euh, comprendre ces cette, euh, cette médiascapes et cette localisation ou délocalisation des images partagées, ben, quoi de mieux que se demander à quoi renvoie cet imaginaire et là je me suis inspiré et puis euh, vous l'avez bien mentionné euh, de notre euh, cher euh, Herbert Schiller et euh, sa notion d'impérialisme culturel vous savez dans les années euh, 60 70 hein, a été développée cette notion euh, qui disait que bon au fond euh, l'impérialisme culturel est une façon euh, pour euh, le centre alors, ça, ça nous ramène à l'économie-monde, etc. Euh, c'est une façon pour le centre d'influer sur les périphéries, mais en se référant aux médias. Et cette influence sur euh, les périphéries, ben, c'est de c'est reposer surtout sur euh, les États-Unis, l'influence américaine dans le monde, qui était de dire, bon ben écoutez, on a un American way of life, une façon de, de, de, de vivre et on veut euh, diffuser cette façon de vivre à l'échelle de la planète. Et donc l'impérialisme culturel, ça a été euh, l'utilisation euh, de, euh, de la série Dallas, Dynastie, des films, des séries, pour pouvoir influencer euh, le monde à travers un modèle de vie euh, qu'on souhaitait que euh, les récepteurs puissent intégrer dans leur euh, façon d'être et de vivre. Et donc cet imaginaire, où cet impérialisme culturel a été pendant très longtemps euh, considéré comme euh, une stratégie euh, politique, économique, culturelle des, des, des États-Unis pour influencer le monde. Mais bien sûr euh, que les médias ont joué un rôle important euh, dans ce euh, processus, mais euh, que se passe-t-il quand arrive les industries de la communication, de la culture, les médias, bref, on déborde des médias spécifiquement pour aller vers les technologies euh, numériques euh, qui, elles, s'insèrent dans toutes les sphères de, de, de, de nos vies. Eh bien là, apparaît une offre importante euh, de euh, culture, de contenu culturel délocalisé, euh, mais en même temps hyper centralisé par euh, les plateformes. Euh, euh, euh, les, les plateformes que l'on connaît, qu'on n'a même pas besoin de, euh, de nommer tellement elles sont importantes et imposantes. Néanmoins, euh, ce que cette plateforme propose, eh c'est une apparence de diversité euh, de contenu, mais qui, au fond, renvoie beaucoup plus à euh, une homogénéisation des contenus, qui sont proposés aux, aux récepteurs. D'ailleurs, plusieurs recherches ont été menées qui nous indiquent qu'avec la pluralité des offres de contenu culturel en ligne, eh bien, cela fait de l'ombre aux contenus locaux, notamment dans les pays francophones. Et les chercheurs ont mentionné que la diversité des contenus culturels francophones produit n'est pas nécessairement accessible et consommé. Et là, on a même euh, Alain Kino, euh, Divina Frambex, qui ont euh, écrit euh, sur, euh, mm -hmm. ces, euh, sur ces questions. Apparaît ici euh, un élément de réflexion qui va euh, euh, être important dans notre euh, discussion, et qui va être abordé plus tard dans la journée sur la question de la découvrabilité euh, des contenus culturels francophones. Euh, vous savez, avec mon collègue Destiny Chewali, nous avons, euh, pour le compte de l'OIF, euh, réalisé un certain nombre de recherches euh, concernant euh, la, la, le potentiel de découvrabilité des contenus culturels francophones. Et là, euh, euh, Peut-être euh, rapidement, pour euh, définir la découvrabilité, qui, qui est un concept assez euh, compliqué. Euh, le, le degré zéro de cette définition, c'est la capacité euh, pour un produit euh, ou, ou, ou un contenu d'être découvert par l'internaute qui ne le cherchait pas nécessairement, euh, mais de manière plus fine. Euh, la découvrabilité euh, repose sur trois paramètres, et c'est Destiny qui a pensé à ces euh, trois paramètres avec euh, euh, trois lettres que vous devez connaître euh, ici, mais qui n'ont pas la, la même signification. Le RPR, euh, donc repérabilité, euh, prédictibilité et recommandabilité, qui sont trois paramètres qui permettent de penser euh, la, la, la découvrabilité euh, des euh, contenus. Mais ce qu'il faut savoir ou retenir dans euh, la découvrabilité pour mieux saisir les enjeux d'imaginaire en circulation, euh, dans la recherche qu'on a menée, on a euh, euh, pris un certain nombre de, euh, de, de contenus audiovisuels, entre autres... Euh, vous savez qu'il y a le, le, le, le fond euh, francophone de l'image de, de, de, de, de, de l'OIF qui euh, donne un certain nombre de, de, de, de prix euh, euh, pour euh, des films. Et on a essayé de voir comment circulent euh, ces, euh, ces, ces, ces films. Et là, euh, tenez-vous bien, sur une période de 2014 à 2019, euh, où il y avait 54 films, eh bien, on analysait les plateformes existantes et de ces 54 films, et il y en avait un qui circulait sur YouTube. Euh, si on prend euh, aussi des films du FESPACO euh, sur une période de 2009 à 2019 avec euh, <rire> 15 films, il y en avait trois également qui circulaient euh, sur, euh, sur YouTube. Euh, le festival Vue d'Afrique, un festival important euh, à Montréal euh, avec euh, trois films identifiés, il y en avait zéro qui circulait sur YouTube. Et, et je vous parle de YouTube parce que Netflix, n'en parlons pas, aucun euh, de ces films n'est présent euh, sur, euh, euh, sur Netflix. Ce qui nous amène à dire que, euh, malgré les prix, Malgré euh, la, la, la, la stratégie, une stratégie de diffusion qui a été mise euh, en place, les imaginaires euh, issus des pays francophones ont euh, une certaine misère à circuler euh, dans euh, l'univers euh, prescrit par les algorithmes. On va revenir peut-être un peu sur euh, ce que euh, Frédéric Coupa euh, disait euh, tantôt avec les biais, mais euh, on, on, on, avant de, de tendre vers cela, je vais euh, aborder une, une deuxième recherche qu'on a menée avec ma collègue Christine Toher sur le visionnement des séries en ligne euh, par les jeunes Québécois. Et euh, on a essayé avec Christine de voir euh, quel type de séries euh, sont euh, visionnées par les jeunes de 18 à, à, à 34 ans. Et ce qui est assez intéressant, c'est que euh, les, les recherches montrent que les séries américaines constituent euh, globalement euh, les contenus les plus visionnés euh, à l'échelle de la planète. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas euh, une, une, euh, un constat euh, révolutionnaire que, que, que, que, que de le faire. Mais on se rend compte aussi qu'il y a une progression de la circulation, de la consommation des contenus culturels produits en dehors des États-Unis. Il y a une augmentation constante. Euh, et euh, la recherche qu'on a euh, réalisée, on a fait d'une part un sondage auprès de 1000 jeunes euh, entre euh, 2019 et 2020, 1000 euh, jeunes québécois, et on a fait des entretiens semi-dirigés avec euh, une quarantaine euh, de jeunes pour comprendre un peu leur, euh, la, la consommation euh, des, des séries et entre autres la consommation des, des, des séries transnationales. Et euh, ce qui euh, ressort de manière euh, importante, c'est à la fois le dispositif utilisé par ces jeunes qui euh, sont, euh, c'est le téléphone euh, qui est euh, l'outil le plus utilisé pour consommer euh, les séries. La, la plateforme numéro un aussi utiliser, euh, je vous le lance, je ne sais pas si en France c'est la même chose, mais en tout cas au Québec, c'est euh, Netflix qui euh, euh, est consommé par 87% euh, des jeunes euh, euh, qui ont répondu au, au, au, au sondage. Euh, ensuite, YouTube à 48%, euh, les, les sites des chaînes de télévision à 41%. Euh, euh, Ici tout point TV, bah, c'est une plateforme de Radio Canada euh, qui vient par la suite, et puis il y a Disney Plus, euh, et enfin nous avons les, les sites de streaming illégal. Donc Netflix a le monopole dans euh, le, le, la circulation, la consommation euh, des contenus par euh, par les jeunes. Et ce qui est également ressorti, comment ces jeunes identifier ou choisissent les séries qu'ils qu regardent eh bien euh, en premier bien, ce sont les prescriptions des algorithmes ou donc de l'algorithme euh, de, de, de Netflix et dans ce contexte là ça nous fait euh, penser que euh, la, la, la circulation euh, ou les images qui sont en circulation auprès de ces jeunes mais ce sont des images qui sont prédéterminés, en tout cas, qui sont prescrits par ces algorithmes-là, et qui nous renvoient un peu euh, aux, aux questions de biais qui ont été mentionnées tantôt euh, par euh, euh, euh, Frédéric euh, euh, Koupa, euh, Krupa sur euh, le fait que même avec Netflix, mais, euh, on a des biais dans ce qui est prescrit aux jeunes, et notamment aux jeunes, en tout cas à tous les, à, à tous les usagers de, de, de Netflix, des séries américaines, certes, mais aussi d'autres types de séries qui, qui, qui sont sorties, des séries britanniques, des séries euh, brésiliennes, euh, des séries coréennes, et vous connaissez le nom de toutes ces séries qui euh, ont aussi été très populaires au sein euh, des euh, de, de, de, de, de, de, de, de l'espace euh, public, en guillemets. Qu'est-ce que ça nous entraîne Et puis je vais aller tranquillement vers euh, une, une, une, une conclusion. Qu'est-ce que euh, ça nous permet, euh, c ces deux exemples permettent de, de saisir de la circulation des images ou de l'imaginaire en circulation euh, dans le monde euh, francophone C'est qu'il y a certes une euh, posture localisée de la consommation, mais cette posture localisée eh s'insère dans un euh, processus plutôt mondialisé avec... En toile de fond, un rôle majeur de l'intelligence artificielle qui est d'une certaine façon prescriptrice des imaginaires en circulation. Et donc, si l'intelligence artificielle prescrit ces imaginaires en circulation, nous indique ce que nous devons consommer et ensuite l'objet des discussions que nous avons suite à cette au visionnement. Euh, de ces euh, séries, il y a lieu aussi de d'interroger euh, l'impérialisme culturel qui est à l'œuvre. Parce que euh, si au départ cet impérialisme culturel c'est un impérialisme états-unien, aujourd'hui, c'est de quel impérialisme parle-t-on Puisque si on prend le terme d'impérialisme, c'est un empire associé à une nation ou à un État. Mais là, les GAFAM, ne sont pas des, des, des nations ou des États. Donc, quelle est la forme d'impérialisme qui est à l'œuvre en ce moment et quelle est la place de la francophonie dans, cette, dans ce dispositif euh, impérial Parce que, euh, et on le voit, le parent pauvre, euh, eh c'est la francophonie. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à cela et Il pourrait ajouter une pierre à ce que vous avez présenté comme réflexion, la place de la francophonie dans les biais des algorithmes ou de l'intelligence artificielle. Donc là, c'est également les éléments de discussion qu'on pourrait avoir. Alors, je vous remercie, je là. Bien, je vais présenter maintenant donc Manuel Zaclav, qui, après une formation en psychologie et en intelligence artificielle, a mené une double carrière dans la recherche et le développement privé et public. Il contribue à introduire en France la recherche en Computer Supported Cooperative Work, excusez-moi l'accent, en créant en 1995 avec le groupe de recherche qu'il anime les conférences scientifiques internationales, COOP, sur la conception des systèmes coopératifs. Professeur à l'Université de Technologie de Troyes en 1998, il crée le premier laboratoire pluridisciplinaire français entre sciences humaines et sciences de l'ingénieur sur les problématiques du travail coopératif. À son arrivée au CNAM, il crée, avec Ghislaine Chartron, le laboratoire d'ISEM-IDF. Voilà. Et donc, il défend la recherche partenariale avec les entreprises. Ses recherches actuelles portent d'une part sur le travail coopératif et la gestion des connaissances appliquées à l'étude des communautés, à la socio-économie des services, à l'économie de fonctionnalité. Et d'autre part, sur les systèmes d'organisation des connaissances et la théorie du document pour la conception de systèmes de partage d'informations et de coopération via le web dans des contextes professionnels, citoyens et culturels. Donc, je vais laisser la parole à Manuel Zaclade pour cette présentation. Donc, bah, merci, pour cette, euh, merci pour cette présentation. Euh, bon, j'ai réalisé tardivement, pour vous dire la vérité, que ça portait sur les imaginaires Mon intervention, j'étais un peu... Euh, mais euh, <rire> je, je me suis ressaisi, j'ai bien réfléchi, c'est une question que j'avais aussi un tout petit peu travaillée en lien avec Appadurai, justement, euh, dans un article que j'avais commis euh, voilà, sur euh, le web et comment ça transformait les imaginaires, donc je vais être bien dans le sujet, rassurez-vous. Euh, donc... Euh, euh, voilà ce que je voudrais dire en introduction, c'est que mon discours est très critique vis-à-vis -vis du technosolutionnisme, hein, de façon générale, vous l'avez senti dans l'intervention que j'ai faite tout à l'heure, mais que je ne suis pas du tout technophobe, hein, voilà, je, en réalité je pense, comme Frédéric, que... Euh, sans verser dans les délires transhumanistes l'idée d'une autonomie de l'IA, où l'IA qui serait un espèce de partenaire, dans des chatbots avec lesquels on dialoguerait, doté d'une personnalité. Il y a une place à trouver pour une technologie, euh, voilà, qui nous oriente vers la transition, euh, vers des usages maîtrisés, vers des usages écologiques. Enfin, donc, c'est pas du tout l'idée de rejeter la technologie ou la recherche dans les sciences de l'ingénieur dont moi j'ai été partie prenante, hein. C'est qu'il y a beaucoup d'imaginaires, là, justement, euh, qui nous orientent très, très mal et que c'est de la responsabilité de ces imaginaires et des idéologies associées euh, d'orienter un peu ces euh, différents développements. Alors oui, comme vous l'avez gentiment rappelé, effectivement, moi j'ai fait ma thèse en, en IA, mais pas dans l'IA, euh, vous savez, on, on, peut, parmi les, les, on a parlé d'IA forte, d'IA faible, on pourrait y revenir un petit peu, il y a une autre distinction qui, qui est assez éclairante pour euh, comprendre l'histoire de l'IA, c'est la distinction entre IA symbolique et IA connexionniste, hein, donc... Euh, Lia symbolique, c'était celle des systèmes experts, des réseaux de, des réseaux sémantiques, euh, des, des frames. Voilà, moi j'ai, j'ai, j'ai, j'ai en fait fait ma thèse dans, dans, dans, dans, dans ce moment de l'IA symbolique hein, où l'imaginaire était celui des, des bases de connaissances qui allaient mettre en règle le savoir humain, qui est toujours présent, hein, ce, ce, ce, ce courant-là, mais, mais moins fort. Et puis ensuite, on a eu bah, voilà, alors le connexionnisme. existait déjà, hein, mais il était, il était dominé par rapport à l'IA symbolique. Et il ne s'est vraiment développé qu'avec la mise à disposition de ces très nombreuses données. Et maintenant, bah, l'imaginaire, c'est celui de la data comme le pétrole du futur. Hein, voilà, et de la décision algorithmique, l'idée qu'on pourrait confier des décisions relatives au social et aux êtres humains à des algorithmes. Voilà, des idées voilà, qu'on pourra contester très facilement. Et euh, donc, euh, bon, effectivement, hein, là, j'avance je, je, un tout petit peu sur mes, sur mes arguments, mais euh, parce que ça a déjà été un petit peu évoqué ce matin, on a parlé de, de traduction automatique, bon, alors juste après, effectivement, Frédéric a rappelé les travaux de Casilly. hein, Il faut être quand même très très clair, tous ces algorithmes de traduction automatique ne font que piller le travail des traducteurs humains. Vous savez que tous ces algorithmes, ils ne sont performants dans les langues dominantes que parce qu'il y a plus de corpus qui font, euh, voilà, en anglais... Euh, en, en français, en allemand, euh, mais que si vous voulez même traduire du portugais, moi j'ai fait le test avec Translate, c'est bien moins performant euh, le français et le portugais, vous êtes souvent obligé de repasser par l'anglais pour avoir de bonnes. Euh, bonne... Et que Dippel est bon parce qu'il euh, y a derrière la société, euh, euh, c'est comment, euh, Linguee là, vous savez, où il y a beaucoup de traducteurs hein, qui ont bénévolement, euh, enfin bénévolement ou pas d'ailleurs, qui ont fait des, des traductions très fines d'expression. Donc euh, l'IA euh, connexionniste, elle est toujours basée. C'est une forme, bon alors, je, les spécialistes seraient très furieux, mais bon, c'est une forme très sophistiquée d'un type de statistique qui va puiser euh, sur des, des, voilà, des, des, des corpus toujours élaborés par des humains. Et donc, euh, voilà, ces idées d'autonomie euh, et autres sont, sont tout à fait... Euh... Alors, ce sont néanmoins des imaginaires intéressants. C'est-à-dire que... Euh, je, alors, voilà, On va parler un peu de la notion de mythe rationnel hein, qui est introduit par euh, Armand Actuel, et qui nous montre comment, de toute manière, euh, ces mythes... Euh, qui vont devenir rationnels quand ils sont confrontés aux limites de la réalité sont des, des, des vecteurs de, de développement et que, je veux dire, ces mythes rationnels sont aussi bien technologiques que organisationnels. On pourrait dire que peut-être que l'ONU est née aussi sur un mythe rationnel de la possibilité d'une paix, d'un dialogue entre les, entre les peuples et qu'il y a des choses aussi très positives à, à tirer de. de, de de ces mythes. Donc, il ne s'agit pas de de, de, de, voilà, de jeter complètement le bébé avec l'autre humain, hein, comme, comme je l'ai dit en introduction, mais d'arriver à une position un peu euh, équilibrée. Donc, avant de de, de, de, de, de, revenir un instant sur cette notion de mythe rationnel, peut-être une réflexion sur qu'est-ce que l'imaginaire, en fait. Hein. Donc, euh, c'est cette base. Alors, bon, je n'ai pas à réviser véritablement, comme je vous l'ai dit. Euh, bon, peut-être que d'ailleurs, Christian sera plus pointu que moi, mais enfin. C'est ce fond d'image, de film, de création, euh, auquel il a fait référence, hein, une espèce de fond culturel euh, dans lequel euh, les arts, la musique, la langue, les récits sont, sont, sont, sont dominants. Hein, ce serait ça, l'imaginaire. Et en fait, ce qui est intéressant chez les chercheurs, qu'est-ce qu'il y a ou autres qui travaillent sur l'imaginaire, c'est de se dire que dans le fond, ils sont premiers. Hein, C'est-à-dire que euh, même finalement euh, les, les idéologies, même... Euh, les recherches scientifiques vont s'appuyer sur le fait que nous sommes construits sur ces imaginaires d'un point de vue anthropologique. Et donc, ça c'est très intéressant, justement, par rapport à cette idée qu'il existerait une rationalité qui serait découplée euh, d'un fond qui serait biaisé. Ou... Non, euh, nous sommes d'abord des êtres d'imaginaire, nous d'abord des êtres de culture. Et là-dessus, nous allons, euh, effectivement, bon, élaborer euh, des, des, des, des approches plus pragmatiques, plus basées sur la technique, plus basées sur des raisonnements scientifiques. Bon, c est, c est... Euh, donc voilà une façon de, de, de, de positionner les, les, les imaginaires, et donc je, je, je me disais comme ça en réfléchissant, en préparant, euh, c'est intéressant de, de, de, de travailler sur la performativité des imaginaires ou le, le caractère instituant des imaginaires. Hein. C'est-à-dire que très souvent, maintenant c'est très connu l'idée de la performativité des modèles scientifiques. Par exemple, on va vous expliquer, on est bien en sociologie des sciences et des techniques, à partir du moment où vous avez un modèle ou une théorie scientifique, par exemple d'ordre économique, qui vous explique que les êtres humains sont essentiellement animés par un sentiment de compétition et de gain monétaire, eh bien vous induisez ces comportements chez une partie de la population, alors que probablement nous sommes bien plus des êtres altruistes, coopératifs et bienveillants à la base et que c'est plutôt la performativité de ces théories économiques libérales qui nous font agir de cette manière-là. Hein. C'est-à-dire qu'une théorie scientifique va modeler les comportements. Et de la même manière, probablement, il y aurait quelque chose avec deux niveaux. Hein. L'imaginaire va, va, va inspirer l'orientation même des programmes scientifiques. Hein. Moi, j'ai connu ça dans ma carrière à plein plein de, de, de, de moments. Euh, et ensuite, ces programmes scientifiques vont encore avoir un effet de performativité sur euh, voilà, le monde économique, sur toute une série de comportements des consommateurs et autres. Moi, par exemple, j'ai connu le, le moment du web sémantique. Hein, voilà, à un moment donné, on croyait qu'on euh, allait pouvoir euh, représenter tous les contenus qui circulent sur le web dans des ontologies logiques et qu'on allait avoir une transparence absolue de ces contenus. Nous, on n'y a pas cru, euh, pas, justement pour les bases scientifiques sur lesquelles on était, euh, on savait que c'était faux. Hein, mais bon, euh, euh, quand même, pour avoir des financements, Alors, on a créé le courant du web socio-sémantique. Hein, on a quand même récupéré... Euh, des financements. Donc, euh, euh, donc euh, voilà. Donc, on est de toute façon pris euh, dans, euh, dans, dans, dans ces imaginaires qui vont orienter les programmes. Et puis, il faut arriver à les faire euh, retomber sur ces fameux. Euh, une forme de rationalité de ces mythes. Hein. Euh, C'est-à-dire que finalement, euh, au bout d'un moment, quand on se confronte à la réalité, euh, aux, aux difficultés de mise en œuvre, et eh bien, euh, ces mythes euh, sont davantage contenus. Euh, ils vont perdre une partie de leur pouvoir. Euh, et euh, ils vont devenir des choses plus raisonnables, hein. mais, mais en fait, euh, voilà, il y a Nathalie qui est ici, par exemple, il y a le mythe de l'industrie 4.0 aujourd'hui, hein. enfin, de... on sait aussi que c'est totalement fou, mais c'est un mythe qui néanmoins va orienter un certain nombre de recherches et qui peut avoir des effets euh, y compris positifs. Donc euh, on doit toujours être dans une espèce de... de euh, parce que c'est assez naturel, hein. on, est des, des, voilà, on est tiré par des, des utopies, on est tiré par des croyances, elles alimentent nos désirs, et puis bon, elles vont orienter des fonds, des énergies, et puis à nous, euh, à nous chercheurs, euh, tout, voilà, de, de, de, et pas seulement chercheurs, hein, praticiens, praticiens réflexifs, critiques, de les, les, les, les remettre à leur, juste, à leur juste place. Et donc, justement, là, le, le point que je, je, je voulais évoquer dans cette deuxième dernière partie, hein, c'est comment finalement les sciences humaines et sociales sont en mesure de contredire les imaginaires technosolutionnistes. Alors, on l'a on a déjà abordé dans la conférence introductive avec les travaux vraiment très très très sympas de, de Casini, hein, qui, qui montrait, comme on l'a rappelé, qu'à travers les systèmes à l'Amazon Turk, en fait, la plupart des systèmes connexionnistes, hein, dans le domaine de la traduction, ça a déjà été évoqué, du dialogue en langage naturel, de la reconnaissance d'images, on l'a vu dans les exemples, sont basés sur un travail sous-payé euh, confié à des à des acteurs dans des pays en voie de développement hein. Donc là on voit bien une division du travail euh, voilà tout à fait tout à fait classique et l'ia connexionniste est basée sur euh, sur cette division du travail euh, très claire et très, très pratique, en fait hein. euh, mais on pourrait aller dans d'autres domaines hein. dans l'article que j'ai déjà cité qu'on a écrit donc avec antoinette rouvroy euh, on, on, on déconstruit enfin on analyse donc de controverses autour de l'ia et euh, on déconstruit euh, l'idée selon laquelle l'IA euh, allait de manière inéluctable supprimer des emplois, ce qui est tout simplement faux. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui, il y avait des, des prévisions absolument catastrophiques, comme quoi 30% des emplois allaient disparaître, et aujourd'hui, euh, il y a une crise du marché du travail absolument hallucinante dans tous les pays euh, développés, bon, hein, qui crée euh, qui, qui une série de, de problèmes sociaux en cascade, de problèmes de, de, de la etc., etc., et, et en fait, quand on, quand on regardait, alors bon, c'était le rapport de Frey et Osborne, hein, 47% d'emplois menacés aux États-Unis, quand on voit la crise de l'emploi, alors le Conseil d'orientation de l'emploi en France a dit, non, non, il y a, finalement, ce sera peut-être que 10%. Euh, voilà, ils avaient des indices d'automatisation de l'emploi avec différentes euh, dimensions, euh, donc, euh, qui étaient des emplois avec un manque de flexibilité, une faible capacité d'adaptation, une faible capacité à résoudre des problèmes ou l'absence d'interaction sociale. Et il disait, voilà, les métiers les plus euh, vulnérables, je vous donne cet exemple, parce que ça montre bien comment... Euh, bon, là, c'est des approches, là, on pourrait dire, c'est les SHS, de type sociologie ou <rire> qui vont critiquer euh, des, des visions économiques euh, qui, elles-mêmes, euh, euh, euh, permettent de crédibiliser des discours de technologie basés sur l'IA, qui font que les, les, les, les vendeurs de technologie, les IBM et que sais-je, vont euh, imposer... Euh, des programmes à des sociétés qui écoutent ces choses-là et qui sont désemparés, qui se disent « mais si je n'automatise pas, je suis perdu ». Enfin, il y a toute une chaîne en fait, tout un dialogue interdisciplinaire. Donc donc voilà, donc manque de flexibilité, fait capacité de la pression, fait de résoudre des problèmes, peu d'interactions. Et ils voilà, c'est les métiers des agents d'entretien, de ce qu'on appelle globalement le « facilities management », l'accueil, le gardiennage, la maintenance, la propreté. Bon, et alors, moi je travaille avec des gens dans le domaine de la socio-économie des services, qui justement étudie de manière très précise ce secteur d'activité et qui montre qu'en réalité il y a des besoins très largement non satisfaits dans ces secteurs et qu'en fait pourquoi est-ce que ça se passe mal dans ces secteurs-là c'est parce que il y a une vision industrialiste de ces prestations de services dans lequel on cherche à tayloriser à l'extrême à automatiser les tâches hein, c'est-à-dire que si vous êtes euh, voilà dans l'entretien des, des, des je ne sais pas quoi dans, dans, dans, un gardien qui fait telle tâche, on n'avait pas le droit de changer une lampe dans l'ascenseur, vous cloisonnez les marchés. Euh, on, on, on, on, Pardon, ouais, voilà un exemple classique, c'est le, le, le, le nettoyage des locaux. Euh, la personne qui nettoie, elle doit faire des tours dans les toilettes, vous savez, elle doit mettre des petites. Mais en fait, elle a aucune capacité d'appréciation de la pertinence du tour qu'elle fait. Peut-être qu'à un autre moment, en discutant avec un usager particulièrement peu, voilà, bah, elle éviterait toute une série de tournées. Donc en fait, on essaie, on robotise en fait ces emplois. Euh, les bénéficiaires ne sont pas satisfaits de cette robotisation, ils se retrouvent seuls dans des environnements inhumains, avec euh, des capacités d'accueil qui en fait sont faibles, et une fois qu'on les a robotisés, mais ça c'est des choix managériaux, on dit bah, finalement, attention, il y a un risque, il pourrait être remplacé par des programmes d'IA. Vous voyez, le, le, le raisonnement est complètement fallacieux, est -dire que si vous robotisez le travail, bah, bien entendu vous allez pouvoir le confier à des robots. Mais il y a toute une série de voies différentes pour voilà, imaginer l'emploi, imaginer les formes de travail et autres qui ne sont pas dans la robotisation. Hein. pour beaucoup d'entre nous, euh, en fait le fait que les banques, euh, les assurances, toutes ces boîtes du tertiaire, euh, confie la relation client euh, voilà, à des gens de moins en moins spécialisés, à des jeunes sans expérience, parce que bon, eh ben effectivement, euh, du coup, on est très insatisfait du dialogue qu'on a avec nos banques, nos assurances, et puis du coup, oui, ça pourrait être remplacé par euh, finalement de des, des, l'accès à des bases de données avec des chatbots ou autres, euh, ouais. et finalement, bah, ces banques et ces assurances vont être remplacées par les GAFAM qui font ça bien mieux qu'elles, alors qu'on sait très bien qu'il y aurait d'autres modèles. De développement, de crédit à des gens qui ne sont pas, voilà, dans, dans lequel on créerait une vraie connaissance du territoire sur lequel interviennent ces entreprises de services. Ah non, vous voyez, il n'y a aucune fatalité, il n'y a aucun risque de, de suppression d'emplois, euh, sauf si on en fait le choix. C'est-à-dire que c'est aussi, ce n'est pas une fatalité, mais c'est une vraie possibilité. Hein, C'est-à-dire que si vous vous orientez vers l'automatisation des emplois, alors vous allez pouvoir mettre des roues. Donc, ça, c'est un exemple de, là encore, de comment les sciences humaines et sociales peuvent contredire ces imaginaires technosolutionnistes, ces prévisions, euh, cette inéluctabilité de l'IA, cette soi-disant euh, voilà, supériorité euh, potentielle de l'IA euh, sur des hommes à qui on a confié des tâches tellement euh, pauvres qu'effectivement un robot ou un algorithme va euh, faire mieux. Alors, pour conclure, euh, je pense qu'on devrait nous travailler sur d'autres imaginaires de la technologie, hein, des, des, des imaginaires plus positifs. Euh, moi, j'avais commis des articles sur euh, la permaculture des milieux d'activités, de travail partagés. Qu'est-ce que c'est que, euh, voilà, une technologie euh, euh, qui tout à la fois serait durable, intégrée dans l'environnement, euh, qui nous libère de certaines tâches sans à aucun moment prétendre nous remplacer. Hein. Euh, alors, je ne sais pas si vous êtes très familier avec les concepts de sciences de l'information et de la communication, mais donc moi je suis un peu entre les deux. Et euh, il y a toute une tradition dans le domaine, vous savez, les sciences de l'information, c'est la formation bibliothèque, des bibliothèques, des veilleurs et au, hein, et au cœur de, cette, de ce métier, il y a ce qu'on appelle la maîtrise des systèmes d'organisation des connaissances. C'est complètement lié à ce que nous disait Christian sur la question de euh, la repérabilité, euh, la, capacité, euh, euh, la capacité à classer des ressources, à faire des recommandations. Hein. -à -dire le travail de base d'une bibliothécaire, c'est de, de, de, de classifier avec des nomenclatures, plus ou moins universelles, plus ou moins propres à un domaine, et puis d'indexer avec des langages de spécialité, on parlait de WordNet, comme des Thésaurus, euh, voilà, des index qui sont euh, construits plus ou moins automatiquement. Et en réalité, si vous voulez, dans mon analyse, euh, les, les liens connexionnistes, essentiellement, euh, c'est un nouveau système d'organisation des connaissances, très efficace, on l'a vu dans l'accès à des images, on le voit finalement à des accès de fragments de conversation, on le voit dans la sélection de, de, de, de, de fragments de textes à, à, à traduire, qui sont très opaques mais très efficaces, hein, dont on aurait tort de, de, de se priver, bien entendu. Euh, et donc si, en fait, au lieu d'être dans cette idée que l'intelligence artificielle euh, c'est une intelligence, c'est un partenaire, c'est un quelque chose. il y a ce, ce mythe hein, de, de, de, de dialogue avec une machine qui serait dotée d'autonomie. C'est très vieux euh, dans, dans, dans l'histoire du Golem, dans l'histoire de, euh, de, de, de, de Prométhée, c'était du côté des. Voilà. Donc, euh, c'est très actif, mais ça ne nous aide pas à avoir, euh, des, des, des, de mon point de vue, à une vision juste de, de ce que pourrait euh, nous offrir ces technologies, C'est-à-dire, dans le fond. De nouveaux milieux, de nouveaux environnements informationnels adaptatifs. Pas euh, une vision de l'anthropomorphisation euh, du, du, de, de l'IA comme étant une espèce de partenaire à notre, à notre image, mais voilà, de, de réfléchir à des environnements plus confortables dans lesquels on aurait tantôt des systèmes d'organisation des connaissances, donc des systèmes de recommandation, de classement automatisés, tantôt des, des, des systèmes humains. On sait de toute manière, euh, bon, bah, je réfléchis à la notion de... de, de dispositif de, de, de transmédiation dans lequel on passe facilement du monde physique au monde numérique, au monde du papier, donc comment je peux circuler de l'un à l'autre Et, et, et, et peut-être que du coup, on pourrait, en réfléchissant à des milieux euh, plus harmonisés entre ces différentes formes de, de, de, de structuration, finalement, hein, de, de, de l'information, euh, tantôt ancrée dans l'environnement, tantôt accessible vis-à-vis -vis de bases de, base de connaissances, qu'on se pose la question... De, de, de la maintenabilité, de la durabilité, finalement, hein, de, ces de, euh, de ces systèmes de construction, de classification automatique. On a vu la diversité, comme le disait la confine de Burra, des gens qui vont y contribuer, euh, la multiplicité des usages. Ben, on pourrait arriver sur des imaginaires peut-être plus positifs <rire> de ces nouvelles technologies, dont l'intelligence artificielle, que celles qu'on veut nous vendre autour de l'IA forte, du transhumaniste et autres, qui sont plutôt... Euh, voilà. Destructrice et peu, et peu favorable à une transition à la fois écologique et sociale. Merci.